Je m'appelle Aruna Djara et je suis chef de projet de la fabrique du numérique en Nouvelle-Aquitaine, qui comprend deux campus, donc le campus de Niort et le campus de Poitiers. Notre projet a reporté le concours du label Territoire Innovant pour le compte de la ville de Niort lors de la finale à Lyon. Je pense parce que c'était un projet numérique inédit. On ouvre euh, notre formation aux apprenants de niveau Bac-2 à Bac-2. On forme sur trois familles de métiers qui sont euh, le développement, les médias sociaux et l'infogérance. Tout ce mix-là a fait que le projet a plu et, et, et a créé une effervescence lors de la présentation du projet, notamment pour le, le cours du pitch, qui a fait qu'on qu a pu euh, remporter ce label. Le label Territoire Innovant, en fait, c'est une initiative de l'association des interconnectés, euh, association composée de territoires, euh, départements, communautés de communes, agglomérations, qui veulent mettre en avant l'innovation numérique, l'innovation des territoires. Et donc ils ont organisé un interconnecté tour, avec hein, des finales régionales, comme celle à laquelle nous avons participé à La Rochelle, une finale nationale dans laquelle les territoires viennent mettre en avant, présenter leurs initiatives. L'idée étant de dégager des bonnes pratiques, de bonnes initiatives et de les faire connaître.